aujourd'hui c'est Marie-Lie de retour derrière le micro. Donc moi je suis responsable succès client de coach en mission. Et dans l'entreprise, nous aidons les coachs à développer leur activité et à rendre le monde meilleur grâce au coaching. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi il ne suffit pas d'être coach certifié ou d'avoir un super beau site internet pour avoir des clients, mais au contraire ce qu'il faut réellement. Et nous verrons ça à travers l'étude de cas de Géraldine qui est coach et simplificatrice de vie. Donc en général, pour développer son business de coach, on pense qu'il faut soit être certifié ou soit avoir un site internet. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Euh, pourquoi Alors déjà, le site internet. Si on a un beau site internet, mais seulement un site internet, ça ressemble à quoi En fait, ça va ressembler à un décor de cinéma. Vous voyez la devanture des belles maisons et en fait, vous rentrez dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un plateau de journal de tournage pardon moi c'est pas du tout le cas mais j'ai vu des reportages et en fait derrière la façade en carton d'une maison en fait il n'y a rien <rire> c'est pas, pas une vraie maison derrière donc en fait ça ressemble à ça ou sinon c'est comme si vous rentriez, vous aviez un beau magasin avec une superbe vitrine par exemple à Paris pour Noël il y a des superbes vitrines avec des jolies décos et c'est comme si vous, vous voyez ça et vous rentrez et le magasin est vide quelle déception et c'est comme si vous aviez aussi une super belle voiture avec une belle carrosserie mais qu'en fait vous ouvrez la portière et il n'y a rien dans la voiture, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de volant, c'est que de la tôle en fait. Euh, donc en fait un site internet euh, tout seul, euh, ça ne sert pas à grand chose dans le sens que ça vous aide à communiquer mais pour vendre il faut ajouter l'ingrédient marketing derrière. Parce que de toute façon, quand vous rentrez dans un magasin, ok, il y a une belle devanture, mais derrière, il y a aussi une caisse. Euh, il y a plein de choses. Il y a de la marchandise. Donc, en fait, euh, le site Internet, c'est bien, mais euh, tout seul, ça suffit pas. Et la première compétence dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à vendre. Et ça, vous pouvez apprendre à vendre et trouver des clients, même sans avoir le site Internet. Le site Internet euh, vient en complément, mais... Disons que s'il y a un ordre, c'est plutôt d'apprendre à vendre et ensuite, éventuellement, à un moment, construire un site internet. Mais aussi que le site internet ne soit pas une excuse pour procrastiner et pas aller faire euh, les actions qui vous amèneront vraiment des clients. Et donc, Géraldine, justement, dans son étude de cas, elle parle de ça. Elle avait un site internet, euh, ses clientes arrivaient dessus, mais euh, ensuite, il ne se passait rien. Donc, ce qu'elle a appris à faire, c'est à vendre, à prospecter. Donc, elle a appris à aller euh, à la rencontre des gens, à les contacter et à faire des appels à l'action euh, concrets. Euh, voilà. Euh, avant, elle n'osait pas dire, bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi euh, si vous voulez euh, qu'on en parle davantage. Euh, elle a été plus euh, franche et... Euh, direct euh, dans ces appels à l'action, parce que c'est bien de communiquer, mais derrière, n'hésitez pas à faciliter la vie à vos prospects et euh, à faire des appels à l'action. Donc ensuite, la certification. Donc ça, c'est un deuxième gros sujet chez les coachs. Alors attention, euh, nous, on n'est pas du tout contre la certification dans le sens que c'est génial d'être certifié, c'est génial d'avoir des outils euh, pour euh, s'améliorer en tant que coach. Euh, et c'est quelque chose... Euh, voilà, auquel Lingen réfléchit, auquel nos clients réfléchissent et, et tendent pour ceux qui ne sont pas certifiés. Mais on a aussi euh, des clients certifiés qui n'ont pas de clients derrière. Donc, disons que, pareil, c'est comme le site Internet, la certification va de pair, euh, bah, du coup, avec la vente. Euh, et aussi, euh, pourquoi il n'y a pas besoin d'être certifié en tant que coach Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, dont, parle dont parle Géraldine et Lingen dans la vidéo. Donc, en fait, Géraldine, quand elle a commencé, elle n'était pas coach. Elle était... Home organizer. <rire> donc en fait, euh, elle était euh, en français, ça s'appelle... Euh, C'est pour aider les gens à ranger leur maison. Pardon pour euh, la simplification, mais je trouve plus le terme exact. Donc, euh, donc en fait, elle aide ses clientes à simplifier leur environnement. Mais en fait, petit à petit, elle a eu envie de faire plus. Elle a eu envie de transformer des vies, de changer des vies et d'aider euh, ses clientes à aussi simplifier bah, leur vie, leur alimentation, leur budget, leur apprendre à ralentir. Et du coup, l'environnement était une porte d'entrée, mais elle n'avait pas envie de s'arrêter là et ses clientes non plus une fois que leur maison était rangée. Donc... Pyradine, elle est coach, mais elle n'est pas que coach. Elle est aussi chef d'entreprise. Elle est aussi home organizer. Et du coup, elle s'est formée au home organizing. Et c est, c est, c est venu petit, son activité de coach est venue après. Et c'est une partie de son activité. Et c'est juste que hum, la certification, c'est bien. Mais parfois, vous utilisez le coaching pour une partie de votre activité. Et euh, il ne faut juste pas que ça vous empêche... Euh, de passer à l'action, de tester votre activité. voilà. Nous, on est contre la certification si ça vous empêche de trouver des clients, d'être dans l'action, mais en soi, on est pour que les coachs se professionnalisent et qu'ils aient des clients. Ça vous intéresse d'en savoir plus sur le parcours de Géraldine Dans ce cas, rien de plus simple. Cliquez sur le lien en description pour avoir accès à l'étude de cas complète.